Pour votre travail de session, on vous demande de trouver des articles scientifiques sur un sujet de recherche. Bien décidé à réussir, vous consultez une base de données afin de trouver ces articles. Mais voilà, vous repérez des milliers de résultats. C'est tout à fait normal puisque les articles scientifiques sont le mode de diffusion privilégié de la recherche et que des milliers d'articles se publient chaque année. Mais parmi tous ces documents, comment faire pour savoir rapidement quels sont les textes essentiels à connaître sur ce sujet ou encore pour faire le tri entre les bons et les moins bons articles sur ce sujet. Voilà un exercice qui peut être assez laborieux lorsqu'on est peu familier avec un sujet. Heureusement, des outils existent pour vous aider à trouver rapidement des documents de qualité sur un sujet. Vous pouvez par exemple consulter les ouvrages de référence en travail social. Dans ces ressources électroniques, des experts vous transmettent l'information essentielle à connaître sur de nombreux sujets et vous recommandent des livres et des articles scientifiques de qualité. Vous trouverez aussi sur cette page de nombreux dictionnaires qui peuvent vous être utiles pour définir un concept, ainsi que des encyclopédies sur des thèmes variés qui peuvent vous servir de point de départ pour connaître l'état des connaissances sur un sujet. Vous pouvez également consulter la liste des ressources par thème. Vous y trouverez une sélection de livres récents sur de nombreux sujets, incluant, lorsqu'ils existent, des livres en français. Tous ces livres sont disponibles à l'Université de Montréal. Dans ces livres, les auteurs citent des articles scientifiques qu'ils jugent importants sur ce sujet, en consultant leur bibliographie, vous pourrez ainsi repérer des articles scientifiques de qualité. Les ouvrages de référence et la liste de ressources par thème sont d'excellents points de départ pour vos recherches d'informations scientifiques. Les consulter vous fera gagner du temps en vous pointant les informations essentielles sur votre sujet.